C'est un leader. Merci, merci, merci mille fois pour votre intervention. Un leader exceptionnel comme vous, mais on en rêve tous les jours. Et là, actuellement, on a plus besoin que de jamais. Des difficultés, vous des solutions. Et les solutions, on les a tous mis avec plus tout ce que vous avez apporté. C'est juste un mur. Merci à vous. Ravi de vous avoir rencontré.